Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Europa Universalis 4. Euh, J'ai laissé un peu écouler le temps parce qu'il se passait rien de très intéressant. La guerre contre Hormuz se poursuit, ils ont à peu près perdu. Euh, J'ai changé mon fusil d'épaule et décidé que Dawassir était beaucoup plus intéressant comme vassal. Ils étaient tout aussi partants, donc j'attends qu'ils terminent la guerre dans l'espoir de les vassaliser. S'ils gagnent une province de plus a priori, ça posera pas de soucis parce qu'ils sont encore loin des 100% de de score de guerre et donc euh, de plus vouloir être vassal euh, en revanche la bohème euh, me demande de rentrer en guerre contre la Pologne le Danemark et la Norvège on va les suivre mais je pense pas que ce soit une bonne idée j'ai pas de revendication sur la Lituanie j'aurais dû en faire clairement mais maintenant c'est trop tard on va rentrer en guerre on va activer tous nos forts euh, et on va s'impliquer à minima je pense les forces sont. On est légèrement supérieurs, mais, mais c'est téméraire d'attaquer Bohème, Danemark, Pologne, Lituanie, Danemark avec ses vassaux. Et en même temps, j'essaye d'achever de... la la, réveil... la rébellion. Ah mince, ben, son... du coup, ils sont tous un peu agités. Et Kirim, ils sont toujours pas. Bon, je sais pas où c'est Kirim. Ah c'est la Crimée Je sais Ah eh bah ben, je suis pas sur place c'est pas grave Je voulais surtout éliminer les Mamelouks Ah les Mamelouks ils sont quasiment Quasiment plus rebelles. Le truc c'est qu'il faut que je reprenne Des petits bonhommes et que je les renvoie sur les provinces De Suleya Afar je pensais que 8 suffisait, mais apparemment non. Et Askram. Azrak. Ah, je pense un peu n'importe comment, mais. Je me suis compris. Là, ah, il y a Sileil qui m'attaque. Sileil est en guerre contre nous aussi. C'est clairement pas la grosse menace. Euh, Peut-être que la Suède est rebelle. Non, même pas. Norvège, il y avait peu de chance, mais. Non plus. J'ai peur qu'ils perdent hein, sur cette guerre-là. Oh là Ça en sort bien. On va charger la, li la Lituanie avec notre petite armée. Le truc, c'est que maintenant, c'est moi qui suis en guerre. Donc, les Timorides ont fait la paix. Ils ont pris une province. D'accord. Et Ajam cède à Téhéran et Senman à Timoride. D'accord, l'Ajam semble sur le point de disparaître. Euh... Dawasir, je peux m'allier avec eux, mais je ne peux pas les vassaliser parce que je suis en guerre. Donc on va quand même faire l'alliance. Ah, quoique ce pas une n'est pas moi qui ai, impliqué la... qui ai commencé la guerre, donc si ça se trouve... Nickel, yeah. Yes, yes, yes. Les Mamelouks ont à peu près disparu. Dawasir est devenu mon vassal. Sans même que j'ai besoin de faire le mariage royal. Euh, on lui donnera des provinces dans cette section là. Du coup on va pas s'attaquer à Sam d'abord. On va faire monter par groupe de deux. Mes soldats. Hop, il accepte Réforme gouvernementale. Coup des conseillers. Les marchands sont plus influents. Coup des commandants. J'achète pas tellement de commandants. Hein. Et coût des conseils administratifs. Je sais pas pourquoi ça m'a l'air déséquilibré qu'il y en a un qui propose juste les conseils administratifs et l'autre tous les conseils. Mais bon. Euh, J'ai 39% de, du pays. Je pense que ça remonte à chaque fois que je prends des provinces. Quand on commence tout petit état et qu'on a 30% euh, et qu'on prend beaucoup de territoires, on s'agrandit par rapport au territoire de base euh, massivement, et eh bien le, on se retrouve. ça, ça m'est arrivé de commencer avec un petit état, avec euh, des tranches à peu près similaires à ça, et euh, après j'avais une province, après j'en prends 10, et j'imagine que comme la part des provinces que j'ai prises est énorme par rapport à ce que j'avais, euh, les différents ordres deviennent tout petits. La part des différents ordres devient tout petit sont trop nombreux à mon avis Ah j'ai failli gagner avant qu'il n'arrive. J'ai quand même gagné d'accord Il ah, n'y a personne euh, Qui puisse vraiment prendre des territoires A part si je m'applique vraiment beaucoup dans la guerre dans ce cas je peux peut-être faire une paix blanche Et prendre des territoires à la Lituanie J'ai fait pas mal de bâtiments aussi. Maintenant j'ai plus que des. à peu près 10 euh, de revenus. Fin de la trêve avec Karakoyunlo, on va faire plus de revendications. Ils se sont pas trouvés d'autres gros alliés. C'est bête pour eux mais ça me fait un, un gros voisin facile à manger Venise attaque Chypre Est-ce que ça veut dire que Venise est en guerre contre les Mamelouks et Gênes D'accord ils étaient alliés à Venise je crois Ah Non, c'est plus le cas en tout cas ah, Les Mamelouks sont peut-être euh, faibles en ce moment Aden a gagné sa guerre contre le Yémen donc ils sont sortis quand même sur ce point-là, euh, je préfère euh, revenir en arrière sur la réforme gouvernementale, de façon générale. Je vais faire avancer tout cela, et lui, on va reprendre les têtes. C'est vrai que j'ai des bateaux moi. Attendez voir qu'on va voir si vous êtes suffisamment fort pour vous en sortir, Silei. J'ai une grosse armée là. La deuxième va suivre au cas où. Euh, mysticisme. Comme j'ai un nouveau roi, je suis très dans le mysticisme en ce moment. je pourrais en profiter pour aller explorer euh, des terres. On va grouper, on va attaquer ça en général, je pense. Juste assurons-nous assur d'être plus nombreux. Il y a beaucoup de monde qui circule. On va plutôt sécuriser ce fort-là, même s'il ne m'attaque pas, pour l'instant. Arranger nos bateaux. Y a, a priori, il n'y a pas de risque... Euh, des grandes flottes sauf si le Danemark vient jusqu'ici ce qui est quand même peu probable par le de précaution soyons attentifs conversion finie on va continuer on gagne plus de points c'est quoi l'objectif prendre Krakow Vilnius est tombé la Moscou prendre des provinces dans la Lituanie c'est aussi une technique de s'approcher de Moscou euh... c'est ce succès là que je voudrais faire pour Moscou il y a aussi le succès 1000 et une province, il est là. J'en ai que 89 Ouh lolo, je suis super long Et la route de la soie, il met pas à quel point j'avance il peut juste me mettre en couleur toutes les provinces que je dois prendre. Combien j'ai de score de guerre moi 10. ça serait partant pour faire une paix blanche au moins. Ouais, a annexé ses... ses petits vassaux mais n'a pas, pas mangé une seule province depuis le début de la partie. Les faire grossir sur la Pologne ça m'aiderait en tant que c'est mes alliés, ils sont très puissants. A priori il n'y a pas de raison qu'un jour ça devienne plus mes alliés. Sauf si je me retrouve à avoir progressé tellement en Europe que c'est plus nécessaire mais ça ça m'étonnerait. changement je pensais pas que c'est comme ça cette armée elle a pas de canon ah, ah, ils vont demander une récompense à chaque fois bon s'ils demandent pas tant que ça mais tolérance voilà, les Eurésies. hérésie pas hérésie. Comme ça, ça s'appelle l'ocuménisme, je me suis dit. Euh, c'est les Eurésies, en fait, pas du tout. Allez ah, deux ensemble. Ouais, je me trompe, c'est cela qu'on est qui ont des canons. Et cela qui compte pour du beurre dans l'avancement le, le du siège. Changement de plan, on va prendre des provinces. On va aller, aller aider la bohème. En territoire bohémien, parce que je l'aide depuis tout à l'heure, mais fin du siège de Krakow. J'arrive hein, si je vous voulez vous battre. Sauvons-les. Je vais arriver à temps, mais on a gagné. Ok, ça c'est fort, je trouve. J'aurais bien voulu les écrabouiller jusqu'à ce que jusqu mort s'en suive, ça n'a pas suffi. Pas grave. on peut visiter, mais comme j'ai pas découvert les provinces, ça marche pas. On regagne. Il y a des ennemis dans le coin, on peut rester sinon. Qu'est-ce que j'ai comme score Moi 19. C'est des criméens ça Non, c'était Ruten. Autre idée, je prends vraiment vers le nord. Je peux faire ça par exemple. Après, la bohème va pas m'aimer. C'est juste au moins 30, ça va diminuer ma confiance. ça j'aime pas vraiment pas euh, bien on va dire que c'est tant pis j'aurais pu faire la paix plus tôt j'ai pas voulu tenter l'expérience en revanche on va tout de suite enchaîner avec une autre guerre oui, a priori, je pourrais prendre des trucs. Ou alors leur forcer la vassalisation, ce qui m'intéresse pas trop, parce que j'ai déjà pas mal de vassaux. D'ailleurs, eux, ils sont censés être 41% d'annexion, ok. Et après, on retournera à côté, Karakoyenlu. Bon, j'ai aidé la Bohème à prendre une bonne province de 21 devs. J'espère que ça les rendra plus forts et qu'ils m'aideront beaucoup dans les prochaines guerres voyons les choses comme ça. Il y a un fort là Non, c'est juste parce que j'avais des troupes en, en sélectionnées. Euh... Oui, ils ont des soldats avec les mamelouks. dans un dlc on peut envoyer des menaces pour réclamer une province mais je ne l'ai pas sinon je pourrais peut-être tenter sur les pays là bas alors euh... wow, c'est pas mal de gagner beaucoup de points ou alors du mercantilisme. Je sais pas si le mercantilisme euh, est très important. J'ai pas vraiment de gros revenus commerciaux. Je tire sur ces deux nœuds. Peut-être que Crimée, ce serait plus intéressant que Alexandrie. Voilà. Surtout qu'il transfère pas au bon endroit. Euh... On va les faire sortir tous les deux On reprendre. On, on peut attendre un peu d'ailleurs Il y a peut-être des meilleurs choix qui s'apparaîtront C'est un niveau 2 okay. Qu'est-ce que je peux prendre à la Moldavie Sans me fâcher définitivement euh, Gravement avec euh, Tous les voisins, on verra Dawesir, Essirce, va le reproposer un truc, euh, je suis tout toutoui Samke va m'aider un peu ils sont pas très forts Samke, 5000 hommes euh, pas grand chose pour la taille qu'ils font peut-être pas des provinces très riches mais a priori euh... enfin, ils ont une province à 17, une province à 12 fin du siège ça, ça sent mauvais, très mauvais pour eux euh, on va mettre comme ça je sais pas si j'ai besoin de réacclamer moussoul euh, et je disais je ne sais pas si j'ai besoin de faire le dernier siège. De Moldavie. Bon, alors en théorie, je pourrais demander ça. Et en pratique, ça fâche pas grand monde. J'ai envie de demander ça du coup. Ou alors on leur laisse une petite province toute nulle. Genre euh, celle-là. Les protestantes d'ailleurs en échange on leur demande de l'or et on s'arrête là c'est un seul état ouais on va légitimer ils sont de cultu culture romaine j'ai pas beaucoup de roumains chez moi ah si j'en ai pas mal en fait c'est pour ça qu'il y avait une culture Balak et une culture moldave. Apparemment, c'est pas le cas. Tiens, dis donc, j'ai perdu le casus belli conquête contre la Moldavie. Bon, ça me fait une frontière avec la Pologne. Ça fait qu'en même temps, je vais pouvoir prendre des territoires polonais euh, dans une éventuelle future guerre. Et ça c'est cadeau hein. la c'est ceux que j'annexe pas. Ceux que j'annexe pas, ceux que j'annexe, je peux pas faire de mariage. Donc de toute façon. La question est réglée. Chypre a gagné sa guerre. On ne perd pas en tout cas. Caracoyolo. Euh, ça va être le moment de me charger de vous. Oh, il y a des provinces très développées en Syrie, toujours. Ouais, on y va, on va prendre Blitzy, ils sont vraiment pas très nombreux. N'attendons pas plus longtemps. Peut-être que je peux donner quelques provinces à Samke. C'est normal que ça n'avance pas ça? Cela nous coûte 2. J'étais à 41 il y a un moment mais... Je me dis que je vais leur donner des provinces orthodoxes de l'autre côté. Ils ont le temps de les revendiquer et tout. Allons jusqu'à Tabriz directement. Ou alors tuons les troupes qui passent. Euh... Ouais, prenons du prestige. Alors, j'ai besoin de cette province-là, j'ai besoin de cette province-là, j'ai besoin de cette province-là. ça bon, j'ai gagné 1% tout à Je pense que j'ai beaucoup redescendu quand je leur ai donné des nouvelles provinces ici et là-bas. Et ça va probablement encore beaucoup redescendre. C'est des montagnes. Ça arrive le premier, j'arrive le 4. On va pas prendre le combat. On va les contourner. Pas que je. Oh, oui, voilà. Il se juste à côté. Mauvaise nouvelle. J'ai beaucoup de canons sur cette armée. Et Révan est tombé. Bon, c'est une question de temps, je pense, maintenant. Euh, qui en est-il, euh, nouvelle institution et la pop en France. Le colonialisme La France doit avoir des territoires coloniaux. La France m'aime bien. Et le truc c'est que ça se répand par euh, proximité donc euh, j'en ai pour un moment. Ça va passer par l'Italie probablement et Venise va me l'amener à mon avis. Encore un port qui tombe. prendre mes provinces de ce côté là pendant ce temps là j'occupe votre pays je serai beaucoup plus rapide que vous à tout occuper. vous verrez Fin du siège de Tabriz. Ah, ça m'attaque en montagne. Juste à faire pareil. Hein. Est-ce qu'on a un général Ouais, on avait des alliés qui avaient un général, ça c'est chouette. Notel désormais dans le nord, dans le même coin. Et on a fini ce fort là. être le moment de retourner dans le sud. Doucement mais sûrement. On a 65 de score de guerre, peut-être qu'il n'y a pas besoin de pousser autant. Donc ces deux provinces-là, je les voulais absolument. Et ensuite, je crois que j'ai revendiqué tout sauf ça. Avoir un truc comme ça, ça m'irait bien aussi. Mais c'est trop à leur avis. Et je veux aussi cette province-là pour euh, Sankey. On va leur donner la, la, la Karylti-Karteni. Et on recommence. Hop. Je veux surtout ces deux provinces-là, plus ces provinces-là. Là, déjà, ça leur fait trop. Je sais pas si je pourrais libérer un autre, peut-être Ardabil. Il n'y a pas de grands états par là, peut-être sauf l'Irak. Irak. Est-ce que j'ai déjà des territoires irakiens Non. peut-être que je peux libérer l'Irak. Dawesir est complètement siégé. C'est pas très motivant, pour... pas très cool que je les laisse euh, siéger pendant longtemps. On va descendre sur Mossoul. Peut-être que je peux terminer ce siège-là d'abord. Là, on va avancer vers l'égalisme. beaucoup de provinces que je peux pas convertir probablement parce que culture non acceptée et euh, orthodoxe ou une autre religion d'ailleurs si siège est tombé j'ai 8 points de score de guerre en plus J'ai protégé l'Anatolie, maintenant je peux revendiquer d'autres provinces. Dont tout l'Irak. Bon on va. Tout légitimer on libérera pas l'Irak. J'ai pas de place de vassal euh, présentement. Ça prendra un moment avant que. Bah du coup je vais faire tomber à 46. Un moment avant qu'ils soient complètement finis. J'aurais dû faire année de séparatiste d'abord. C'est pas grave. Zygmuk, encore vassal de la Grande Horde. Il y avait Shirvan, ils l'ont annexé. La Grande Horde a probablement des territoires faciles à prendre, pas très riches. Qui me permettraient de faire des provinces en plus. J'aurais pu demander des territoires pour aller jusqu'à Shirvan sinon. Mais bon, autant demander des provinces que j'ai revendiquées. On refera une guerre contre eux prochainement. On a des séparatistes moldaves. Pas d'armée non-coin. J'ai pas du tout regardé la surexpansion. La Grande Horde pourrait se plaindre. Chaki en Asie, je vois des provinces. La Grande, la grande Horde a fait des colonies. Chaki. C'est considéré comme une colonie Que Shaki, Parce que La grande horde est sur un Un continent Et comme ils sont séparés par un vassal Ça m'étonne quand même que ce soit Colonial Et 50% pour 25% d'expansion agressive c'est très chouette ça Mais une seule province, on va éviter. Ah, ils sont alliés à Uzbek et Tchagatay. Ça fait des pays pas mal plus puissants que ce que j'aurais voulu avoir juste à affronter. Mais bon. Serbie, alliée à Bosnie, dépend, dé garantie par, la ve par Venise. La Bohème viendrait. Venise, ils sont alliés à France. D'accord, ça c'est un peu chaud. Mais la France ne viendrait pas, en revanche, Venise viendrait. Et je pourrais demander Kataro Je sais pas du tout où c'est là C'est sur les, les territoires... Euh... Vous savez quoi On va attendre que ça redescende un peu la liste de guerre Et vous êtes la suivante sur la liste Content J'imagine que pas Et si la Serbie est juste Si le seul truc dangereux c'est Venise non, je peux pas faire trop d'expansion agressive non plus. Ça va être l'heure de s'arrêter. On s'arrête sur cette euh, chouette euh, paix sur le Karakoyunlou. On se retrouve bientôt dans le prochain épisode.